Vous allez écouter, découvrir ou, ou et entendre Samuel Labarte J'ai quitté Genève depuis trois jours. Quant à Zagreb, poste restante, je trouve sa lettre. Il a écrit « Mon accordéon, mon accordéon, mon accordéon ». Nous avons deux ans devant nous et de l'argent pour quatre mois. Des nomades qui descendent à votre rencontre en ramassant des cailloux ou même peur du cheval qu'on a loué à l'étape précédente, une brute vicieuse peut-être et qui a simplement caché son jeu. Calme rivière dont le passeur n'est pas levé et le silence si parfait que le son de votre klaxon vous fait tressaillir. Tango de des un jour j'y retournerai à cheval sur un palais s'il le faut. Ce soir, j'avais mes une partie de mes enfants dans le, dans, dans, dans le public et j'ai essayé de leur raconter une histoire comme je le faisais avant. Donc, Il euh, n'y a pas d'âge pour ça. Je suis très très euh, sensible à la, à la transmission et au lien. Donc, euh, ce texte parle du de de désir de deux, jeunes, de deux jeunes étudiants de partir à la recherche de leurs origines qui fait ce voyage Absolument. à 23-24 ans chacun. Un talent d'écrivain incroyable. Monsieur Loire, c'est aussi un, notre histoire, c'est un patrimoine, il euh, faut trouver des moyens pour le restaurer, il faut sensibiliser les gens. Mais Merci à vous.